L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut utiliser en cours la salle mobile numéro 3, composée de 20 iPads et qui est réservable dans Gérer. Donc c'est composé d'une salle mobile sous clé et d'une petite pochette dans laquelle vous allez retrouver le routeur Wi-Fi pour pouvoir connecter les tablettes à Internet. Première étape, on ouvre le chariot et on récupère la bande Wi-Fi dans la petite sacoche pour la brancher sur la prise RJ45 de la salle. Donc à l'intérieur, vous avez 4 petits paniers contenant chacun 5 iPads. Donc ça fait bien 4 x 5, 20. Donc ici, dans la petite sacoche, je vais la modifier avec son câble RJ45. C'est très simple. Ça, prise électrique. Et ça, sur la prise RG45 de la salle. Donc une fois que c'est branché, ici il faut patienter donc vous voyez ici maintenant, ça clignote blanc, donc euh, ça prend quelques minutes quand même, hein, donc il euh, faut être patient. Donc ici, ça veut dire que c'est bon et que je peux aller chercher une tablette pour la connecter à Internet. Sur la tablette, ici en haut, je vérifie qu'elle est bien connectée au Wi-Fi, donc là c'est le cas, et je lance connexion Internet. Ici, alors parfois il y aura peut-être une invite pour vous demander si vous êtes d'accord pour continuer quand même. Donc il faudra dire oui. Là, vous n'avez plus qu'à rentrer vos codes réseau. C'est-à-dire les mêmes codes que pour rentrer sur l'ordinateur. Et là, je fais continuer. Voilà, je suis en ligne. Donc je peux profiter de la tablette et de l'accès à Internet fourni par la borne Wi-Fi de la salle mobile. En fin d'utilisation, il suffit de remettre toutes les tablettes dans le chariot et de débrancher la bande Wi-Fi et la remettre dans sa sacoche et de ramener tout ça au service informatique. Et voilà